Beaucoup. Et donc Eve Lermite que j'accueille maintenant, je suis désolée, je voilà, j'ai loupé, mais on, on est ravi de vous avoir avec nous pour euh, donc l'aménagement de la nouvelle médiathèque de Courchevel. Oui. Euh, donc, voilà, merci beaucoup. Bonjour. Alors moi je vais vous présenter un projet sur lequel j'ai, enfin euh, j'ai pas eu accès. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas moi qui l'ai monté, puisque je suis arrivée dans la structure en juillet là, et euh, c'est quelque chose qui a été, euh, enfin, elle a été construite en 2015 en euh, 2015, en 2019, et ouverte en 2020. Donc, euh, je vais repartager mon écran. J'ai beaucoup de photos, donc ça fait un fichier qui est un peu plus long, mais c'est parce qu'il y a énormément d'images. Donc euh, pourquoi voilà, j'ai parlé de ça, j'ai aussi essayé de parler finalement de ce qui a été fait et de, euh, de quels étaient les objectifs et pourquoi elle a été construite. Donc là, il faut savoir que c'est le bâtiment dans lequel on est, on est derrière les lettres là. Euh, voilà. Donc euh, ça se situe un petit peu, on est une station de ski, on est au pied des pistes. Ce n'était pas un bâtiment qui avait pour vocation à accueillir un lieu culturel. Donc, il faut le savoir, ça va tout jouer derrière. Euh, on va parler de l'origine du projet. Donc, départ, la médiathèque, avant, c'était ça. Enfin, la bibliothèque, c'était ça jusqu'en 2019. Elle a été créée en 1991 par une équipe de bénévoles et elle a été reprise à la commune, par la commune en 2013 à la démission des bénévoles. Donc, elle a été reprise à minima. On avait des horaires d'ouverture qui étaient de 6 heures en hors saison et de 8 heures en saison, donc saison, saison de ski. On travaille avec, avec, vraiment avec le tourisme. Elle était uniquement basée sur le prêt, il y avait une collection de 6000 documents qui étaient bien achalandés, tout ce qui était le fonds adulte était quand même vraiment bien, bien correct et vraiment mis, mis à jour régulièrement. Il y avait donc l'équivalent de 0,5 emplois temps plein qui travaillaient sur la bibliothèque, c'était plusieurs employés communaux qui finalement géraient l'ouverture et géraient, géraient le fonds sur, en plus de leur mission en fait. Voilà, ils avaient du temps de dégager et justement en 2018, il y a eu la construction d'alpinium pour les mondiaux de ski. Et euh, il y a eu donc ces bâtiments, ce bâtiment, ce, ces locaux qui vont être laissés euh, pour compte, puisqu'au départ ils devaient accueillir un pôle santé et euh, le pôle santé, ça ne se fait pas. Donc la mairie décide au dernier moment, euh, finalement, de mettre un lieu culturel. Il faut savoir qu'il y a très peu d'équipements culturels dans notre, dans notre territoire. Là, on a une bibliothèque à Bozelle qui est donc la commune à une dizaine de kilomètres. Et donc il y avait cette bibliothèque-là. Euh, même si c'est fait un petit peu au hasard, euh, il y a quand même une véritable volonté euh, des élus quand même de faire quelque chose et, euh, et ils ont une volonté en effet de faire euh, ce qu'on appelle un troisième lieu. Pourquoi bah Parce qu'ils veulent, dans leurs objectifs, ils veulent, euh, objectif, ils mettent, ils veulent en offrir un espace pour tous, ils veulent absolument attirer les adolescents, ils veulent accroître l'offre en termes de collection. Donc là, ce n'est pas forcément un objectif de troisième lieu, ils veulent, ils veulent offrir un lieu d'animation culturelle pour tous. Et un espace, ils ont une volonté aussi d'offrir un espace pour, pour partager les, les connaissances de chacun, que quelqu'un puisse donner un cours de, de musique, puis quelqu'un d'autre après un cours de peinture. C'est vraiment leur objectif de base. Après, je ne dis pas que ça va être pour l'instant réalisé, mais c'est vraiment ce qui va être le moteur du projet. Donc, ils font appel à un architecte et l'architecte d'intérieur va mettre en place finalement deux, trois choses qui vont qui vont permettre, euh, au niveau de l'aménagement, d'arriver à, à ce genre de lieu. On verra que ça, ça ne suffit pas. Donc, la médiathèque, elle est très cloisonnée, enfin, elle est très cloisonnée, il y a vraiment plein de petits lieux. Donc, en superficie, on est à 360 mètres carrés, et en fait, il y a plusieurs euh, petits endroits. Donc là, il y a ce qu celui qu'on voit là, c'est l'espace de travail. Là, c'est l'espace des collections avec un grand, un grand espace au niveau des BD. La jeunesse, le fonds adulte et le fonds documentaire adulte. Là, on a ce qu'ils on qu ont appelé Créacouche, donc leur lieu de partage des connaissances. Donc là, on a un atelier céramique qui se déroule à ce moment-là. L'espace, donc la Teen Up Zone, celle qui a été créée donc, au départ. On verra qu'elle n'est plus actuellement comme ça, mais c'était ça avec de, de vraiment de quoi attirer les adolescents, puisque les consoles, c'était des PlayStation, il y avait un billard, un baby foot c'était vraiment à destination des adolescents un espace contemplation, ce qu'ils appellent l'espace contemplation, qui est l'espace de lecture, et la ludothèque telle qu'elle était au départ. Il y a aussi également un home cinéma qui a été installé, et euh, on verra plus tard ce qu'il en était fait. Donc, euh, il y a vraiment eu une priorité sur le public. On a, en fait, on est dans un, vraiment un lieu touristique avec une fréquentation touristique qui augmente fortement la population l'hiver, et on l'a vu... Euh, avec la fréquentation cet hiver, on a passé à 1500-1600 personnes au mois de février, alors qu'en termes de fréquentation, sur un mois de septembre, on est à 200 ou à 300 personnes. Donc ça, ça, ça double, ça triple, enfin non, ça multiplie par 5 même, donc plus même. Donc voilà, on est vraiment, donc il fallait vraiment un espace pour les séjourneurs, pour ce qu'on appelle le public de séjourneurs, c'est-à-dire les gens qui viennent, qui viennent à la médiathèque pour lire pas forcément pour emprunter donc ça a vraiment été vu pour ça et cependant ils ont essayé quand même de, de mélanger les deux puisqu'on a quand même un, une base de publics locaux à qui il fallait offrir un service donc c'était ça a toujours été les deux priorités et le, le mélange en fait des deux publics pour cela l'architecte a vraiment accordé un une importance au mobilier, avec vraiment beaucoup d'assises. On avait à la place en départ une centaine de places assises dans cette médiathèque. Je crois on en a beaucoup moins maintenant. Le mobilier est modulable. Là, on le voit sur les cabanes de Kabishiba. Et je vais revenir dessus sur la cabine de Kabishiba. C'est à roulettes. La majorité des choses sont modulables et on peut les déplacer pour, pour créer d'autres espaces. Alors moi, je veux revenir. Voilà. Si on regarde un petit peu, on revient sur le mobilier, donc il y avait vraiment beaucoup d'assises, vraiment des choses qui étaient, qui étaient enfin, étudiées pour, pour, pour le confort et le, le la, enfin, côté un peu chaleureux. Ça a vraiment été, vraiment été les maîtres mots au niveau de l'aménagement. Donc là, on revoit encore. Euh, après, voilà, je mets de l'imparfait, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a des choses qui ont été modifiées parce que le troisième lieu, on peut l'aménager, mais finalement, ce qui va le faire vivre, c'est le public et c'est nous, les bibliothécaires aussi. Et au bout de deux ans de fonctionnement, ben, on s'est retrouvés finalement avec des, des choses à modifier pour, pour améliorer et pour finalement correspondre aux attentes du public. Il euh, y a eu déjà, on n'a pas eu de chance, on a ouvert le 3 mars 2020. Donc, euh, bah, dix jours après, la médiathèque, elle fermait. Voilà, c'était donc. Euh, il y a des choses qui n'avaient pas été prévues, euh, qui n'avaient pas été, euh, enfin, comme beaucoup, euh, mais bref, du tout envisagées avec le Covid. Donc, déjà, d'une part, le mobilier, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le mobilier euh, qui est là, ça, c'est de la laine de, de je ne sais plus quel mouton, de je ne sais plus où, ça ne se lave pas. Voilà. donc Avec le Covid, des choses comme ça, ben, ce n'était pas, pas, pas compatible. Donc Il a fallu réajuster tout ce qui était, ça, tout ce qui était là. Et le, il y a eu un petit souci sur le, le public visé. On n'est pas sur un public d'adolescents. Enfin, tout ce qui était prévu pour les adolescents, il faut, faut quand même se rendre compte que la commune, elle n'a que 15 de sa population entre 18 et 25 ans, de 15 à 25 ans que les collèges et lycées ne sont pas sur place, ils sont une trentaine de kilomètres, ce qui entraîne des amplitudes horaires pour les collégiens et les lycéens assez fortes, c'est-à-dire qu'ils rentrent, nous, la médiathèque, elle est fermée, que les mercredis après-midi et les samedis sont dans le coin consacrés essentiellement au ski ou au club de ski, ce qui fait qu'on n'a pas de public adolescent qui vienne, on peut aller les chercher, ce n'est pas le problème, mais c'est qu'ils ont vraiment d'autres activités Il y a une... et ils sont... ils sont peu nombreux et c'est vraiment une problématique très importante. Par contre, on a, un fort, on a un fort public familial avec les touristes, avec les résidences secondaires et avec les personnes locaux. Donc, on a dû adapter, réaménager la médiathèque euh, afin de faire correspondre. Déjà, c'est pareil au niveau des collections, on avait, il y avait cette ambition-là de donner beaucoup de place à assises, mais on avait aussi comme ambition... Euh, d'arriver à, à 10 000 documents écrits, euh, sauf que bah, les 10 000 documents écrits, il n'y avait pas la place pour les mettre. Donc, il a fallu réaménager une part euh, des collections. Donc là, en jeunesse, on a dû remettre plus de place, plus de mobilier pour les albums. Il y a d'autres choses qui ont été modifiées, mais je n'ai pas les photos. Et on a aussi envisagé, donc, euh, pour correspondre à ce public un peu plus familial, de réaménager la team zone. Donc là, c'est là, le... là où vous aviez le billard et le baby-foot, on a fait un espace plus ludothèque et l'espace ludothèque a été transféré et on a remis des collections d'ouvrages dedans. Donc ça donne un lieu qui est quand même, alors pour le coup, très fréquenté, on a gardé les consoles, ça attire énormément de monde, mais l'espace ludothèque, je ne sais pas si, enfin, ça, ça commence vraiment à se développer et en fait, ça attire énormément de monde. On a la chance d'avoir dans l'équipe un ludothécaire, quelqu'un qui est formé qui est capable de, de vraiment euh, amener une médiation sur ce fonds, d'amener des, des compétences et euh, d'animer ce fonds. Ce que je pense qui est important, parce que quand on a plus de 200 jeux, à ben, un moment, si on n'a personne pour les mettre en valeur, ça ne sert pas à grand-chose. Il euh, y avait quoi d'autre Je me suis J'ai fait 100 notes et je me suis perdue. Au niveau des, des consoles, c'est pareil, c'est des choses toutes bêtes, mais on a revu aussi l'aménagement la, des consoles. C'est qu'avant, on avait des PS4 qui correspondaient donc au niveau des jeux et de l'offre des jeux beaucoup plus au public adolescent. On a, re, enfin, on a recentré ça avec un usage un peu plus familial en achetant des Switch. Euh, la console, c'est quelque chose qui fonctionne, qui nous fait venir du monde. On, on l'a vu là parce qu'on a été obligé de fermer l'espace console pendant 15 jours à cause des, des championnats du monde de ski. Enfin, pas des championnats du monde, des, la coupe du monde de ski. Et, euh, et c'est vrai qu'on a perdu en, en, fait, en fréquentation, c'était assez important. Après, ce qu'il faut dire, c'est que c'est ça, ça quand même un vrai, un vrai, une vraie offre d'appel. Les gens viennent, mais les gens restent pour autre chose, pour de la consultation, pour de l'emprunt, mais également pour du jeu. Donc voilà, on, a eu, on avait donc des, des grands objectifs sur cette médiathèque, ils avaient quand même des grands objectifs. On a, la seule chose que je peux dire, c'est que l'aménagement, il y a eu les finances qui ont permis quand même de faire un, un lieu qui est quand même beau. Euh, c'est souvent reconnu par le public, on a vraiment des, des compliments sur, sur la, la beauté du lieu, mais on a aussi dû finalement adapter cette, cette, ce lieu qui n'était peut-être pas forcément très... très je ne pas arriver à retrouver le mot. <rire> euh, bah, il n'était peut-être pas forcément très fonctionnel. Donc, on a dû finalement adapter euh, et le mettre en, en, en lien avec euh, l'usage qu'il en était fait. Donc, tout ça pour dire que voilà, on a voulu, enfin, la volonté, c'était réellement un troisième lieu. Ah, euh, c'était vraiment un troisième lieu, mais que sans la prise en compte de la pratique et sans l'écoute des usagers, l'aménagement ne faisait pas tout. Voilà. J'ai été rapide. Bah, un grand merci à vous pour cette belle présentation. Et en tout cas, on a, on a eu un beau panorama de l'établissement que je connaissais pas pour ma part et peut-être pour certains d'entre vous non plus. Euh, en tout cas, c'était aussi intéressant de savoir que ce qu'on peut prévoir euh, n'est pas forcément euh, en adéquation avec la réalité des usagers et que c'est aussi euh, en tout cas tout à fait intéressant de voir comment vous avez pu vous adapter euh, finalement aux usages, aux usages en présence. Il euh, y a Claire euh, qui demande combien de personnes euh, dans l'équipe euh, actuellement. On est deux en hiver à temps plein. Euh, non, on est trois en hiver à temps plein, donc avec la, en saison donc de décembre à, à avril et on est deux euh, le reste de l'année. Donc, on a un employé saisonnier. Il euh, y a aussi une demande euh, s'il y a un, un espace presse. Oui, oui, oui, je ne l'ai pas dit, mais on en a, on a un peu de périodique, puisque ça correspond euh, au public touristique. Euh, donc, tout ce qui est BD, usage presse, et, enfin, et la presse, c'est plutôt ce qui va être consulté sur place par le, par le fameux public touriste. Euh, voilà, mais les jeux de société aussi, c'est vraiment les trois, trois choses qui fonctionnent là avec les touristes. Et du coup, ces jeux, effectivement, ils sont empruntables par les usagers il y a une partie empruntable, ça c'est récent, on a, une, on a une partie du fond qui est empruntable et une partie qui ne, qui ne se joue que sur place. Donc okay. voilà, on a les deux. Après, il y a, tout, a, tout a été fait dans la, la politique de, de prêt puisque enfin, pour, le, pour le touriste, les touristes aussi, on a, on a une, une, une démarche d'inscription qui est quand même très facilitée. Et on a un coût qui est, qui est faible, puisque c'est gratuit pour les enfants, quelle que soit leur origine, et c'est 10 euros pour les adultes, pour l'année. Et on ne demande pas de pièce justificative, on ne demande rien, c'est juste une feuille à remplir. Voilà, ça a, été un, ça a été un choix qui a été fait au départ. Il y a plein de choses qui ont été faites pour, pour favoriser l'usage par les touristes. En fait. Alors, une petite dernière question avant la suite, le nombre d'heures d'ouverture de la structure. On est à on est à 12h30 hors saison et on est à 26h30 en saison. D'accord. Bon, alors, la, la dernière, <rire> rapidement, est-ce que les jeux vidéo sont également empruntables Non, les jeux vidéo ne sont pas empruntables. Pour l'instant, il y a quand même un vide là-dessus. Donc, euh, je ne veux pas m'y lancer. <rire> voilà. Euh, on ne sait pas bien si le prêt de jeux vidéo euh, est réglementé. J'ai beau chercher des textes, je n'en trouve pas trop. Donc, non. Voilà. Mais c'est de la consultation sur place et ça fonctionne. C'est enfin, vraiment. vraiment enfin, en hiver, on a la console, on, de 15h à 19h, elle est, elle est pleine. Les deux consoles sont pleines, donc, les, tous les créneaux. Eh bien, un grand merci à vous pour cette, euh, cette belle présentation.